Que vous êtes chaud ce soir Allez, c'est carré. Ok. Et... Ah ouais, c'est un délire ce truc. <rire> Donc c'est obligé de rester. Putain. Ok. Euh... Ouais, l'autre jour, euh, je sais pas si vous avez remarqué, j'étais dans le métro. Je me permets, métro pour vous, c'est peut-être un peu avatar tout de suite. Là, c'est... Ouais, hein J'étais dans la rue On parle là-dessus Le chemin de terre ça... La rue Nickel. La rue, on part sur la rue Ok, merci. Hein. C'est un exo, hein. c'est un délire. Ça. L'autre jour, j'étais dans la rue, tu vois ce que je veux dire ou pas ouais. euh, Par applaudissement, les gens qui voient ce que je veux dire ou pas ouais. Désolé. C'est laborieux. Ok, euh, un pro. Je suis désolé, ça a tombé sur vous. Non mais en plus, c'est hyper indiscret, j'aime pas faire ça. C dé... Bonsoir, euh, vous, vous vous connaissez tous les deux En vrai, vous vous connaissez Ouais. oui, ok. Non mais c'est vrai que c'est pas dingue ce truc. Euh, bonsoir, vous vous connaissez toutes les deux Oui euh, bon bah parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas Aidez-moi, je vous jure, c'est laborieux. Il y a des gens qui... Vous connaissez, qui, vous connaissez pas, par exemple Comment vous vous appelez, madame Michel. Michel. Et vous, monsieur Eh bah ben, voilà, vous connaissez. <rire> c'est que c'est grisant un peu, ce truc, hein, ouais. Ouais, ouais, allez, applause Ok, chill. Ok, chill, chill. Ok, yes, ils font toujours ça, je ne sais pas pourquoi ils balaient. Ok, blague d'actu, blague d'actu. Et franchement, Hidalgo, euh, vu toutes les rues qu'elle ferme, elle devrait s'appeler Stop. Là, ouais, mais c'est... Non applaudissez pas ça, je vous jure, Ok, et les Iphones, c'est un peu comme Israël Non, on va pas aller là-dessus. Non, non, non, non, non. Ok, et le foot et le, et le foot Le... Et, le, et le, foot le foot Le foot Le foot Le foot et le sexe Et le sexe J'ai trouvé une vanne, j'ai trouvé euh, et, le, et le foot Et le foot Et le sexe Ça serait bien si le sexe était un peu comme le foot, non Il euh, y a tes amis qui t'encouragent sur le bord du lit euh, tu, euh, rire de beauf tout de suite hein. euh, tu, tu, joues, tu joues les prolongations, et euh, si tu fais un hors-jeu, ça finit en double péno Ouais, allô Non, mais pour la troisième fois, Jean-Pierre, on ne peut pas utiliser mon string comme tendeur pour le monospace C'est Jean-Pierre T'as vu, je fais du sketch Alex, on est, bien, on est bien dans la situation, là Bonjour Ah c'est toi ma chérie Comment tu, tu vas te marier avec un indien Mais c'est super ça ma puce Est-ce que c'est pas un peu le moment du sketch où, où je dis un truc qui va être problématique dans 10 ans moi Non parce que je vais te dire un truc ma chérie Les indiens sous leurs airs un petit peu sympas on se baigne dans le gange C'est quand même pas les non, non, derniers Non non non non wow, wow, wow, tu fais quoi là Bah c'est pas moi c'est le personnage elle est un peu vieux jeu quoi Oui j'ai vu ton tailleur mais euh... non tu peux pas dire des trucs racistes impunément sous prétexte que c'est un personnage Bah t'as pas vu le spectacle Non non non pas de nom pas de nom pas de nom et puis raccroche-moi, ces téléphones, c'est le bordel, on comprend rien. De... Bah, je peux pas, je suis coincée, c'est mes doigts, je sais pas comment. Ah, regarde, c'est des clapets, hop là. Ah. Hop là, vas-y avance-toi là, au centre. Prends la place, voilà, très bien. Aussi, quand tu parles à une personne imaginaire, tu fixes un point. Comme ça, il existe aussi pour les gens. Et ça, oublie les téléphones, fixe une personne imaginaire. Vas-y, je te regarde, essaye. Ok. Vas-y, vas-y, point fixe. Comme euh, okay. ça, il existe aussi pour les gens. Ok. Merde. Bonsoir Monsieur Henri comme d'habitude une baguette bien cuite et, et, et pour un euro de plus je vous la mets dans la formule avec les chouquettes, c'est ça Non, non, non, mais c'est quoi, t'es boulangère maintenant, t'étais à l'NPU il y a deux secondes et puis c'est quoi, il fait deux mètres Et puis il n'y a pas de chouquettes dans les formules Ah bah si, il y a les bonnes grosses chouquettes à Micheline, sors-moi de là Alex putain. <rire> ok, c'est pas grave, non Monsieur Henri, elle est un petit peu fatiguée, ben je vois, c'est des très belles chaussures à talons que vous avez c'est une très belle longueur de jambes, hein. ça vous va hyper bien, hein Carole ah oui! Non, c'est pas, pas toi, Carole, c'est pas toi, c'est un personnage imaginaire <rire> Elle répond pas à la tête dans le cul, les mains dans la patte. Oui, tant que c'est pas l'inverse. <rire> Régole. <c 'est> bon. <rire> vous faites quoi samedi, monsieur Henri? Hein, on marie notre fille, bah, vous venez passer une cuisse, hein, monsieur Henri Andalida, disant qu'elle vous a pas vu Ça lui une dire. On va pas se taper Bollywood tout seul, hein, Micheline? C'est toi, Micheline, Bollywood. <rire> oui, et comme visiblement je travaille aussi à l'NPE, je vous. Fais... Oui, c'est pas l'emploi, mais regardez, c'est collant, ça, ça, se cache un peu daté. Je vous fais un contrat de travail qui va sortir juste ici, le contrat de travail, grâce à la magie du mime, un truc. Euh, <rire> regardez. C'est quoi ça Bah, je fais la feuille. Non, mais fais-le sortir. Bravo, mais fais-le sortir, c'est pas le théâtre ah, non. Euh, non je... euh, Allez. Euh, euh... D'accord, Ouais, bah on est très grande <rire> feuille monsieur Henri, oui, comme vos jambes <rire> On rigole, c'est pas pourquoi. quoi <rire> non, non, je vous mets les chouquettes, c'est plus ça, regarde-moi ce mime, un origami voilà. Je vous fais une grue, c'est pas plus cher ah, voilà. <rire> Je vous donne ça, un grain de sucre pour madame Voilà. On se dit rendez-vous samedi 15h, place de l'église Vous vous amenez vos plus belles miches, même si pour le coup, ça, c'est notre spécialité Noir bah, je, Franchement mais à coup de page, j'avoue, c'est hyper impressionnant. Bah ouais, c'est fou, ouais, quoi. Comment bah, Le fixe, le point, là, c'est. Ça fait Pourquoi t'es habillé comme un ancien youtubeur qui lance une marque de fringues là Pour rien, pour rien, j'avais envie d'être à l'aise. Oh, tu, tu faisais du stand-up Non, pas du tout. Si Hein, Michel, tu pas eu tout fait de stand-up, voilà. Comment tu connais son prénom mais parce que c'est ma mère. Allez, on enchaîne les guignolades là. Allez, on n'a pas, le... pas le temps. On n'a pas le temps. Il y a des ouais. artistes qui attendent. Donc voilà. On enchaîne avec du stand-up ouais. de qualité cette voilà. fois. C'est un vrai taf le stand-up. c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui disent, je pourrais le faire. Mmh. Voilà. Donc on va laisser la place à ceux qui ouais, savent ouais, vraiment ouais, ouais. le faire. Ouais, Ça ne ouais, dérange ouais, pas. Ouais. Voilà. Mmh. Très bien.